J'ai vraiment vraiment pris énormément de plaisir sur cette session. Cela, on rentre dans le cœur du sujet. Et justement, bah, j'avais peur que les débats soient houleux. Ça n'a pas été le cas. Il y a cette intelligence collective qui nous fait avancer. Et en fait, bah, toutes mes craintes se sont effacées. Et je découvre des choses que j'imaginais même pas. En fait. Et je trouve ça génial. On a 180 personnes qui ont débattu dans un hémicycle, qui se sont écoutées, qui se sont laissées parler, qui ont respecté des temps de parole. Du coup, c'était extrêmement enrichissant, on a appris énormément de choses, j'ai trouvé ça mais, mais magnifique j'ai trouvé ça beau, et je crois ne jamais avoir vu un débat ou un échange aussi construit, aussi intéressant, et sans pic, sans agressivité c'est à l'opposé de ce qu'on peut voir chez certains de nos politiques, et ce qui était intéressant c'est qu'en fait tout a été constructif, c'est-à-dire que j'ai trouvé pertinents les arguments du refus, j'ai trouvé les arguments du conditionné très pertinents aussi. En soi, l'absolu et le conditionné se ressemblent beaucoup et ça a fait, je pense, évoluer les, les arguments des deux et les raisonnements des deux. Et c'est ça qui était intéressant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui se recroisent. En fait, il y a énormément de choses, même dans les arguments, qui peuvent paraître contradictoires. En débattant dessus, en discutant dessus, on se rend compte qu'ils ne sont pas si contradictoires que soi, soit. Ils sont plus complémentaires que contradictoires. Je trouve ça génial. Moi, je suis sur un nuage. Je ne croyais pas que ce qu'on est en train de vivre existait. Et je découvre quelque chose et j'ai peur de la fin. Deuxième temps fort, c'est qu'hier soir, je ne connais pas la raison, mais hier soir, on s'est tous retrouvés au bar de l'hôtel et on a tous discuté ensemble, on a rigolé, on a passé un bon moment, mais en discutant de la fin de vie. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de rigoler en discutant de la fin de vie, mais en fait, on a échangé sur tout ce qui s'est passé, sur nos avis, on a décompressé, parce que c'est quand même un sujet qui est relativement lourd, donc je pense qu'on a ce besoin de décompresser, de rigoler. Et justement, le fait de ne pas être cadré, le fait d'être dans quelque chose de, de complètement différent, de pouvoir avoir ces fourrures qu'on n'a pas forcément en groupe de travail, puisqu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, ça détend la discussion. Et ça permet de partir sur des discussions beaucoup plus profondes et beaucoup plus lointaines. C'est vraiment un week-end complet de réflexion. Euh, et en dehors, sur les, sur les temps informels, on a vraiment des moments mais, merveilleux. Et, et hier soir, ça en faisait partie, on était tous ensemble. Et on a passé un super moment. Peut-être un petit peu retravailler sur le livrable. Je pense que ça serait intéressant. Et après, alors j'ai soumis une idée qui doit passer au Kogouv, alors je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais, euh, mais je pensais qu'il serait intéressant de, de séparer les groupes de pensée dans l'hémicycle par opinion, pour, contre, euh, les, ne se prononce pas. Alors pas pour mettre des gens dans des cases, mais tout simplement bah déjà pour euh, dispatcher le temps de parole, même si ça a été très bien fait, pour que ce soit encore plus performant. Et en plus de ça, pour nous permettre à nous de pouvoir échanger entre deux questions, parce que c'est vrai que des fois, on est un petit peu dispatché dans l'hémicycle et oh, on aimerait dire quelque chose, mais t'es à 15 sièges de moi, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est une idée qui me traverse l'esprit, mais bon, c'est une idée qui m'est propre. Hein. Les trois mots qui résumeraient bien le week-end, je dirais euh, l'humilité. Alors c'est pas un mot, c'est deux mots, mais qui en qu'un L'intelligence collective et la bienveillance. Je suis désolé d'utiliser la bienveillance à chaque fois, mais... Il faut être ici pour le voir. Il y a de la bienveillance à tous les étages, à tous les niveaux, que ce soit avec les journalistes, avec le personnel du CESE, entre citoyens, dans toute l'équipe d'encadrement, jusqu'aux cuisines, tout le monde est bienveillant. Et c'est beau, c'est magnifique. Moi, vraiment, aujourd'hui, ma, ma crainte, c'est vraiment, je me dis, le dernier week-end, il va y avoir une cassure et je pense que je vais perdre une partie de moi. Là, j'ai une partie de moi, j'ai un truc, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je me suis découvert un plaisir pour ce que je suis en train de faire ici. C'est un travail qui n'est pas un travail. C'est fatigant, on est tous essorés, on est épuisés à la fin des week-ends, mais je travaille pas en fait, je prends du plaisir à ce que je fais et j'ai pas envie que ça s'arrête.